Khaled Drarini, Kadour Chouika, Jamila Loukil, Hakim Haddad, Yassine Mebarki, Mohamed Babanejar. Ces personnes incarcérées ou poursuivies pour leur mobilisation sont les forces vives de la démocratie algérienne. Le sort de ces défenseuses et défenseurs des droits, manifestantes et manifestants, journalistes, nous inquiète vivement aujourd'hui. J'appelle donc la Commission à renforcer son soutien politique et financier à la société civile algérienne. La Commission se sert peu et mal de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme en Algérie. Déjà il y a un an, nous demandions le soutien à sa société civile mise à mal. Je réitère ici nos demandes. Visitez-les en prison, suivez leurs procès, et soutenez les organisations agissant en faveur des droits de l'homme. Je vous remercie.